En musique, il ne faut jamais avoir de complexe. Vous savez, je vous vois comme ça et je sais que vous n'entendez pas la note. Ça c'est très important, avant de jouer la note, il faut entendre la note. Et il ne faut pas seulement entendre la note, il faut entendre la couleur de la note. 1 et... Playing for Philharmonie, c'est un nouveau challenge, une manière de redécouvrir euh, la musique. Quelque chose d'or du commun quelque chose qui relève de l'aventure. On a 14 mois pour se préparer, pour être au niveau. C'est Didier, mon responsable, qui m'a proposé de participer euh, au projet. Alors, vous le dites, Dean. C'est pas D'accord Il faut beaucoup prononcer. Faites que le texte. Un, deux. Fleisch. Je me donne autant dans mon boulot quotidien que dans la préparation de ce concert-là, ça demande parfois d'avoir des journées qui sont très longues parce qu'après le boulot, tu rentres, généralement, tu es un peu fatigué, mais c'est là où tu sors tes partitions et tu te remets à bosser. La musique fait partie de moi. Ça me permet de m'accomplir, de m'exprimer aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8... En marchant, vous allez profiter du son des voix de vos camarades que vous allez entendre. C'est des collaborateurs de la banque, des agents de la banque qui n'avaient jamais chanté pour la plupart. Non seulement, ils n'ont jamais chanté et ils se retrouvent avec un répertoire, je dirais... Assez corsé Mozart, Borodin, Rachmaninoff, Verdi... On va passer au Tédéum de Charpentier maintenant. C'est la manière dont on attaque le non. Si on attaque le non comme ça, c'est pas très beau. Si on l'attaque doucement et qu'on enfle le son, c'est plus intéressant. Notre expectation est immense. Parce que vous avez des voix, quand vous, quand vous mettez l'énergie, quand vous convoquez tout ce qu'il y a de plus artistique en vous, ça sonne merveilleusement. Quand on a touché à l'excellence, c'est comme une drogue. On n'a qu'une envie, c'est d'y revenir. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre aussi, personnellement, collectivement, ces moyens pour y arriver de plus en plus vite. Ça peut être les mains, ça peut être l'expression, ça peut être le corps, ça peut être tout ça. Lâchez-vous totalement, il n'y a pas de complexe. 1, 2, 3, 10 La force qu'on a, c'est cette passion commune. Je chante et j'ai des frissons parce que c'est tellement beau et puis on vit la, la musique. Le fait d'avoir été pris dans ce projet pour moi, ça m'a fait réaliser que tiens, tu as quelque chose qui peut servir. Je sais que ça me donne du punch pour aller un peu plus loin dans la musique. On aura la chance de pouvoir réaliser un concert dans une salle où peut-être des professionnels n'auront jamais la chance de jouer. Je vais chanter à la Philharmonie de Paris. <rire> C'est unique, il n'y a pas d'équivalent.